C'est le temps des questions orales. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté Royale. Merci, ma question, Premier ministre. CTV a fait rapport hier qu'un enfant de 4 ans avait du trisomique a passé 4 heures à l'hôpital avant dans le couloir avant d'être transféré à un lit. On a dû créer un lit. Avec des chaises, elle souffrait de fièvre, vomissait et avait un niveau bas d'oxygène. Monsieur le Président, nos plus jeunes sont malades et souffrent parce que ce gouvernement n'en a pas assez fait pour se préparer à cette crise. Combien d'autres enfants devront attendre des heures pour obtenir des soins avant que ce gouvernement agisse ou laissera-t-il le fardeau sur les hôpitaux? La vice-première ministre et ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président, vous savez, c'est troublant pour nous tous d'entendre des histoires de parents qui doivent attendre avec leurs enfants alors qu'on attend qu'un lit soit disponible dans les hôpitaux. Je crois qu'il est aussi important de comprendre et d'apprécier le fait que ce ne sont pas de nouveaux problèmes. On nous a laissé un, un réseau de la santé qui nécessitait beaucoup d'investissements. Nous avons fait les investissements, nous continuons de les faire. Nous sommes le premier gouvernement, depuis le, dernier, le gouvernement conservateur précédent, à ouvrir de nouvelles écoles de médecine dans la province de l'Ontario. Nous continuerons à faire ce qui est approprié et nécessaire. Mais oui, c'est troublant lorsque l'on entend des histoires telles que celle-ci, où les enfants doivent attendre qu'un lit soit disponible. Complémentaire, député de London West. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, au premier ministre, nous a, on nous a dit hier qu'à Horizon Santé London, on a dû prendre la décision crève-cœur d'arrêter les chirurgies non urgentes pour les enfants. C'est la première fois depuis la pandémie. Malgré les efforts de l'hôpital d'élargir la capacité et l'utilisation d'urgence pour adultes, le directeur dit que la situation s'empire à chaque jour et on ne sait pas combien de temps les annulations dureront. Monsieur le Président, on nous dit que le gouvernement a un plan pour la crise dans nos hôpitaux pédiatriques. Comment est-ce que le premier ministre peut défendre un plan qui fait en sorte que des enfants malades et leurs familles souffrent? Merci. Ministre de la Santé, merci. Je l'ai dit et je le redis, le statu quo, ne fonctionne pas. Nous avons mis en place avec nos partenaires, nous sommes en contact avec les hôpitaux pour enfants, Santé Ontario, les médecins en soins primaires, les médecins communautaires, afin que tout le monde fonctionne à pleine capacité pour que nous ayons accès aux soins nécessaires. Je comprends que ce soit difficile lorsqu'on voit... Ces augmentations de virus, par exemple le VRS, ce que je demande avec respect, c'est que nous tous nous assurions que l'on fasse partie de la solution en encourageant nos commettants à se faire vacciner contre la grippe. Si vous, si vous n'avez pas reçu le vaccin contre votre rappel de COVID, faites-le. Cela aidera nos hôpitaux, nos installations de soins primaires et ça protégera nos enfants complémentaire final. Député de London West, merci. L'un des enfants malades est une jeune fille de deux ans di diagnostiquée avec la tubéris complexe 2. Elle a cinq crises par jour qui peut retarder son développement. Ses parents attendent pour des soins afin de ils un, un attendent pour un électroencéphalogramme pour, pour savoir ce, les soins à mettre en place. Mais maintenant, cette, euh, cette, ce test est retardé. C'est dévastateur pour cette famille. Pourquoi est-ce qu'on ne fournit pas les ressources nécessaires aux enfants et aux hôpitaux pour enfants afin d'éviter que les chirurgies soient annulées? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, nous y travaillons. Nous sommes prêts pour cette augmentation des cas d'infection. Nous, nous sommes assurés que tous les hôpitaux aient un plan en place. Pour cette hausse des cas, des maladies, notre plan, notre meilleur plan est de s'assurer que les gens soient vaccinés, que nous ayons assez d'investissements dans les hôpitaux pour enfants et les hôpitaux communautaires. Et J'aimerais souligner certains partenariats qui ont été mis en place. Souvent, nous parlons des travailleurs hautement qualifiés que nous avons dans nos hôpitaux pour enfants mais nous avons aussi d'excellents travailleurs dans nos hôpitaux communautaires. Et maintenant, nous sommes en partenariat avec des infirmières de ces kids qui entraînent, qui forment des infirmières dans en hôpitaux communautaires pour traiter, entre autres, le VRS. Ça fonctionne et nous le ferons. Nous continuerons de faire sur cette voie. Nouvelle question. Le chef de l'opposition officielle. Au Premier ministre. Dans l'École sur le devoir civique, on apprend que la majorité dirige. Mais le premier ministre, avec son nouveau projet de loi, donne la possibilité au maire Tory d'adopter des règlements municipaux avec le tiers du soutien du conseil municipal. Ici, c'est une régression de la démocratie. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas dit au cours de l'élection qu'ils mineraient la démocratie et que ça faisait partie de son programme. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Vous savez, Monsieur le Président, le Premier ministre a dit publiquement, en fait c'était même dans son programme d'intérêt sur le système des mers forts, lorsqu'on a déposé ce projet de loi pour des mers forts et bâtir des, des logements, on a dit qu'on agirait, c'était très clair, que nous déposerions un plan non seulement pour donner aux maires de Toronto et Ottawa de, des pouvoirs forts, mais le premier ministre a été transparent dans ses communications. Et nous continuerons à offrir ces possibilités à d'autres régions. Nous avons un projet de loi pour de meilleurs gouvernements qui est sur la table de l'Assemblée et qui livre exactement la, la marchandise sur la province faite par le premier ministre. On élargit les, pro, les pouvoir de maire fort au reste de la province, c'est dans ce projet de loi, afin d'avoir les outils pour lancer les projets de construction plus rapidement. Député de Monsieur le Président, le Premier ministre utilise le projet de loi 39 pour permettre au maire de Toronto d'adopter des règlements municipaux avec le soutien de seulement du tiers du Conseil. Le maire pourra adopter des règlements appuyé par huit membres seulement, plutôt que de 25. Nous sommes dans une démocratie. La, la majorité, c'est 50 plus 1, mais on, ici, on fait taire la voix de la majorité des, Toronto, des Torontois. Nous affectons la façon dont la ville est dirigée. Je veux savoir si on abrogera ce projet de loi, le ministre. J'aimerais rappeler à la Chambre que nous sommes dans une pénurie de logements. Les néo-démocrates, ce matin, dans le débat sur le projet de loi 23, ont reconnu le 1,5 million de foyers qui sont nécessaires dans, en Ontario pour la prochaine décennie. Le statu quo ne fonctionne pas. Le fait que notre gouvernement met de l'avant ce plan des, pour des mers forts C'est un outil essentiel pour nous assurer que les maires dans la province aient les outils pour lancer les projets de construction plus rapidement. Nous devons nous assurer qu'il y a un plan en place pour bâtir ces 1,5 million d'habitations et nous continuerons d'aller de l'avant avec notre programme. Complémentaire final. Nous avons appris que le maire de Toronto et le premier ministre avaient des conversations dans les coulisses depuis déjà cet été. Voilà comment fonctionne le gouvernement. Des conversations secrètes derrière portes fermées. Nous l'avons vu avec les coupures à la ceinture de verdure, où on a permis aux promoteurs de rouvrir la ceinture à, aux frais de des contribuables. Est-ce que le premier ministre arrêtera ses ententes derrière portes closes et servira enfin la population? Le ministre. Monsieur le Président, nous avons rencontré les maires des grandes villes de, de, de, la, de la province et des grandes régions. On est clair, le statu quo ne fonctionne pas et il faut que plus de plans soient en place pour avoir un cadre réglementé pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit clairement qu'il fallait avoir un plan en place à l'Assemblée que les lois devaient changer qu'il fallait fournir des possibilités réglementaires afin de lancer les projets plus rapidement. Ça prend beaucoup trop de temps pour bâtir les habitations en, Ita en Ontario. Les coûts, les frais, ajoutent beaucoup trop. On retire des générations d'Ontariens du marché immobilier et je ne défendrai pas cela ici. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Démarrer la pendule. Question, chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Encore une fois, au Premier ministre, le public demande une commission publique détaillant une conversation entre le Premier ministre et le Marco Mendocino, le ministre de la Sécurité publique. Au cours de cet appel, on a dit qu'on annoncerait jeudi l'arrêt du passeport vaccinal. C'est exactement à ce moment que le Premier ministre aurait parlé avec des dirigeants du mouvement du convoi, disant à ses dirigeants qu'on ferait une annonce vendredi. Est-ce que le Premier ministre admettra aujourd'hui qu'il a parlé et au ministre de la Sécurité publique et aux dirigeants du convoi de la liberté au cours de la crise à Ottawa cette année, les leaders parlementaires du gouvernement? Je crois que le député se fait référence à la Commission d'enquête publique qui se produit au fédéral. Nous travaillons avec la Commission, comme je l'ai dit plusieurs fois. Je suis heureux que le député souligne le travail qui a été fait où nous avons été en mesure de retirer les mandats grâce au bon travail des travailleurs de la santé. Une partie du crédit euh, revient à la ministre de la Santé, qui a lancé la plus grande campagne de vaccination de l'histoire de la province. Je crois que c'est 90 des Ontariens et Ontariennes qui ont reçu leurs deux doses. Le député a raison, on travaillait pour retirer les mandats le plus rapidement possible assurant la santé et sécurité des Ontariens et ontariennes à l'avant-plan. Mais c'est grâce aux investissements que nous avons faits que nous avons été en mesure de retirer ces mandats et je suis heureux que le député de l'autre côté reconnaisse notre bon travail. Complémentaire. Encore au premier ministre, le courriel publié hier par la Commission montre que le premier ministre voulait mettre la pression au gouvernement fédéral afin de mettre fin au mandat. En février, le premier ministre n'avait pas de problème à mettre la pression sur le, fait, sur le gouvernement fédéral, mais lorsqu'il en vient être redevable et témoigné, il veut se cacher derrière les compétences. J'aimerais savoir de qui et de quoi se cache le Premier ministre, le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, question curieuse étant donné le fait que nous avons un comité spécial ici, qui se réunissait mensuellement, pour parler de l'état d'urgence en Ontario, dans ce comité, qui était composé de députés de l'opposition, qui pouvaient poser des questions aux représentants du gouvernement. La solliciteur générale, ministre de la Santé, était là plusieurs fois devant ce comité, et nous avons eu deux débats ici en Chambre sur cet état d'urgence, et les deux fois. Bien que nous avons offert quatre heures parce que nous croyions que nous croyons que l'opposition voulait en parler, après 1 heure 30 le débat s'est écroulé parce que l'opposition en avait eu assez. La réalité, c'est que nous avons travaillé de façon acharnée pour assurer la sécurité de la province et de sa population, et c'est la population qui mérite tout le crédit, tout comme nos travailleurs de la santé. Député de barry Merci. L'antisémitisme n'a pas sa place ici en Ontario. Cette Chambre doit être unie et condamner l'antisémitisme. Ces mots ne doivent pas sonner creux. Lorsque l'on ne s'attaque pas à ce problème, il y a des conséquences directes pour la communauté juive, non seulement ici en Ontario, mais à l'échelle du Canada. Selon statistiques Canada, des données récentes, les ju Canadiens juifs continuent d'être le groupe religieux le plus attaqué par des crimes haineux dans le pays. Il ne faut pas permettre à cette haine d'être encouragée, tout particulièrement par des gens qui ont des responsabilités des élus. Il doit y avoir des, des conséquences pour un comportement antisémitiste, les paroles sont importantes, mais les gestes sont encore plus importants. Je veux donc savoir ce que fait notre gouvernement pour lutter contre l'antisémitisme. Le solliciteur général, monsieur le président, la haine sous toutes ses formes n'a pas de place en Ontario. Et pour être clair, ça inclut l'antisémitisme. Nous ne laisserons pas l'antisémitisme déranger nos vies, tout particulièrement ici en Ontario. Et, Monsieur le Président, c'est très personnel pour moi comme sujet. Je suis fière de servir un Premier ministre, un gouvernement qui a utilisé sa diversité comme une force. La preuve de notre diversité est ici. Tous ceux qui sont autour de moi, dans notre parti, qui travaillent ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le déclarer. L'antisémitisme est toxique pour la démocratie. Et lorsqu'on lutte contre euh, l'antisémitisme, on protège la dignité, les droits de la personne, nos valeurs communes. Et peu importe là d'où on vient et la façon dont on s'est retrouvés ici, c'est en faisant la chose appropriée et en décriant la haine, disant qu'elle n'a pas sa place en Ontario et que nous ne euh, la, la tolérons pas. Intervention du président, avec la pandémie. Merci tous les députés de cette Chambre doivent montrer leur leadership en s'attaquant à l'antisémitisme, peu importe là où on le trouve ou qui fait la déclaration. Alors que certains ici, comme le député d'Ottawa-Santre, ne croient pas que les gestes doivent être posés. Nous ne sommes pas d'accord. De ce côté de la Chambre, le gouvernement a un bilan de lutte contre l'antisémitisme en déposant des éléments comme par exemple l'éducation sur l'Holocauste à la sixième année dans nos écoles. Plus doit être fait et nous continuons d'investir d'investir dans cette lutte parce que nous ne permettrons jamais l'antisémitisme d'avoir lieu en Ontario. Nous ne pouvons pas être, avoir une approche cavalière, il faut agir. J'aimerais donc demander au solliciteur général comment est-ce on met fin à l'antisémitisme en Ontario. Le solliciteur général. Monsieur le Président, laissez-moi être absolument clair. La haine qui commence avec l'antisémitisme ne se termine pas avec l'antisémitisme. Nous faisons une grave erreur si on croit que l'antisémitisme n'a qu'à la communauté juive. C'est les antisémites, c'est les gens qui ne veulent pas accepter la tolérance qui, et qui veulent blâmer les autres pour leurs propres problèmes. C'est erroné, ça ne fait pas partie de nos valeurs ici en Ontario. Nous avons investi 25 millions de dollars et plus pour protéger la vie de notre population contre le racisme, la haine et la violence. Et j'étais fière d'être avec le ministre de l'Éducation nos membres du groupe parlementaire à une annonce sur l'éducation sur l'Holocauste qui commencera l'an prochain, en sixième année. Il y a des éléments qui doivent être importants. L'État de droit est un droit de vivre en sécurité dans nos collectivités sans haine et discrimination. Ça doit être important, M. le Président. Question suivante député de Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre l'Ontario et le système de services aux enfants prennent soin des cas d'abus. De, Une de mes commettantes, elle est voir le plus grand groupe opératoire de l'Ontario pour déclarer des abus et des conditions atroces. Cassidy a voulu trouver une solution, mais quelques semaines plus tard, elle a été escortée par le service de trafic humain de la police. Une enquête un mois a eu lieu et a pu conclure qu'il y avait du trafic humain Pourquoi est-ce que ce gouvernement envoie des enfants et des jeunes comme Cassidy à vivre dans des conditions abusives? Réponse, ministre des services sociaux. Merci monsieur le président et merci à la députée d'en face pour sa question. Ce qu'elle vient de raconter est horrible. En tant qu'au gouvernement, nous sommes engagés à nous assurer à ce qu'on ne laisse aucune place dans notre système aux fournisseurs qui n'opèrent pas en respectant les règles. Nous ne laisserons aucune place à cela. Notre but pour les familles et les, la communauté est qu'ils soient protégés et qu'on puisse déployer une intervention précoce. C'est pour cela que nous avons notre système. Nous connaissons qu'il y a des problèmes qui existent depuis longtemps. En tant que gouvernement, nous prenons les mesures nécessaires pour remédier à ce problème de plusieurs manières. Nous voulons améliorer la surveillance des détenteurs de permis. Depuis janvier 2022, nous avons augmenté le nombre d'enquêtes dans les groupes, dans ce groupe de maisons. Nous avons mise en place des mesures pour surveiller ces groupes. Notre priorité est de s'assurer à ce que chaque personne, enfant ou jeune, ait un foyer où ils se sentent à l'aise. Nous continuerons à investir car cela est important pour notre gouvernement. Intervention du président. Merci. Complémentaire. Encore une fois, au ministre, cela fait quatre ans et demi que vous êtes au gouvernement, tandis que ces enfants vivent dans des conditions où il y a des punaises de lit, où ils sont abusés, où ils... Ils ont faim. Vous avez une responsabilité. Arrêtez d'abdiquer. Tous les jours, le gouvernement ne met pas en place des règles pour les services à l'enfance. Tous les jours, les enfants sont abusés par le système qui est censé les protéger. Global News a obtenu un rapport qui montre que ce gouvernement, que ce problème plutôt existe depuis des années. Il y a des personnes qui tiennent avec force des enfants au sol à cause de verres brisés. Est-ce que ce gouvernement prendra enfin la responsabilité des personnes, des, des enfants plutôt desquels ils prennent soin, et prendront-ils les mesures nécessaires afin que des enfants ne passent pas une minute de plus, un jour de plus dans cette condition atroce Encore une fois, je rappelle adresser les commentaires à la présidence. Réponse de la ministre pour la réponse Merci, monsieur le Président. Je rejette la promesse de la question de l'opposition qui insinue qu'aucune mesure a été prise. Ce n'est pas le cas. Les mesures sont prises. Après des années de négligence de, de l'opposition qui était au, au pouvoir, nous avons pu trouver des mesures pour remédier à ce problème. Alors Laissez-moi être clair dans mes propos. Il n'y a aucune place dans notre système pour des fournisseurs qui refusent d'offrir des soins de qualité nécessaires. Nous savons qu'il y a des personnes qui travaillent très dur pour essayer d'améliorer la situation, mais les enjeux que vous avez mentionnés existent. C'est pour cela que nous abordons le sujet des enquêtes et que nous essayons d'améliorer le processus d'inspection que nous faisons de la surveillance, que nous améliorons la transparence publique. C'est pour cela que nous assurons que les mesures nécessaires pour remédier à ce problème soient mises en place. Nous continuerons à faire ce travail nécessaire. Et je remercie la députée pour sa question. Question suivante. Député de Brentford-Brent. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Ma circonscription accueille beaucoup d'opérations manufacturières. Nous avons beaucoup d'entreprises internationales. Ces entreprises ont des répercussions positives dans ma communauté. Ils arrivent à contribuer au secteur manufacturier qui ne cesse d'évoluer dans ma circonscription. En tant que gouvernement, nous allons continuer à garantir un environnement propice à la croissance. Le ministre pourrait-il nous expliquer comment notre gouvernement aide les entreprises et permet d'offrir des emplois bien rémunérés aux personnes de notre province. Ministre du développement économique et du commerce, Brentford est un des endroits les plus concurrentiels où faire affaire. C'est pour cela que les entreprises du monde continuent d'investir dans ce secteur. 44 millions de dollars ont été investis à Brampton. Ce projet permettra d'accroître les capacités à faire face à la demande des produits les plus demandés. 124 emplois ont pu être créés ainsi. C'est pour cela que nous avons investi 1,5 million de dollars dans notre fonds. Au programme, ce programme a pu créer 13 000 emplois et appui nous permet de générer 136 000 ce qui est beaucoup plus que les projets de Pipeline. Cela tient à cœur pour les personnes de Benford et pour les familles de l'Ontario. Complémentaire, merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa question. Il n'y a aucun doute que ce genre d'initiative permettra d'aider les entreprises qui continuent d'être le moteur de notre économie. Je suis fier que les économies comme Ferrero continue de faire des investissements dans ma communauté de Brentford. Ce sont de bonnes nouvelles. Nous continuons d'attirer des entreprises internationales. Nous devons continuer d'assurer que les conditions soient favorables aux entrepreneurs afin qu'ils puissent réussir ici même. Des milliers d'Ontariens vivant à Brentford ont pu être embauchés grâce à ces mesures. Le ministre pourrait-il nous dire comment notre gouvernement soutient les entrepreneurs lorsqu'ils entament et démarrent plutôt leur commerce local? Réponse. Pendant 15 longues années, les politiques des libéraux et des néo-démocrates ont fait fuir les entreprises et les travailleurs. Mais notre gouvernement a changé la donne. Nous avons réduit les coûts des affaires de 7 milliards de dollars par an. Et maintenant, nous soutenons un réseau de centres régionaux novateurs et de petits centres de commerce. Nous offrons à Brentford des centres qui permettent d'amasser un demi-milliard de dollars chaque année. Nous avons des programmes qui permettent de générer 85 millions de dollars et aider les entrepreneurs à démarrer leur entreprise. 35 000 dollars ont été, ont été alloués pour aider les entreprises. Nous avons également permis numérisation de plusieurs entreprises. Le rêve de propriété sera à nouveau à portée de main. Nous allons aider des milliers de personnes et de familles à travers la province. Question suivante. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le projet de loi 23 ne, crée pas les, ne permet pas de construire les logements abordables dont les personnes ont besoin. Les promoteurs amassent des fortunes. Ce projet de loi ne permettra pas une réduction de comptes de la part des promoteurs. Les municipalités se sont opposées au projet de loi 23. Quand est-ce que vous allez agir? Réponse. Les néo-démocrates souhaiteraient rajouter plus de 100 millions de dollars pour le coût d'une maison. Mais ma question que je leur pose est la suivante. N'avez-vous rien appris des dernières élections? Vous soutenez... Le fait d'ajouter des coûts dans le système est donc de rendre l'accès à la propriété encore moins abordable. Les néo-démocrates vont toujours se ranger du côté de l'augmentation des coûts, tandis que de notre côté, nous voulons alléger l'aspect financier des entreprises complémentaires. Nouvelle pour le Premier ministre, après quatre ans, vous avez réalisé un status quo et il faut construire des logements abordables, abordables et ne pas laisser cette affaire au secteur privé. Le projet de loi 23 ne donnera pas les outils aux municipalités pour assurer un, une croissance. Il y a ce trou noir financier qui ne cessera d'augmenter, de s'agrandir plutôt si ce projet de loi est ajouté. Ce projet de loi vise à créer plus de logements, mais n'aide pas la construction au logement. Comment est-ce que le gouvernement souhaite faire la différence avec ce genre de mesures Réponse Nous avons proposé les changements les plus importants concernant les redevances d'aménagement. Tout ce que notre gouvernement souhaite souligner, mais cotons Simon Swell, la gestionnaire des relations gouvernementales de la Fédération Coop du Canada, qui est ici à Queen's Park. Les mesures proposées permettront d'avoir plus de possibilités de croissance dans notre province. Nous voulons réduire l'impôt à la propriété qui est perçu comme un fardeau. Ne écoutez pas forcément ce que moi je dis, mais écoutez ce que les experts disent, disent. Question suivante. Député de Kingston, Les Îles. Merci, Monsieur le Président. La cause principale du réchauffement climatique sont les inondations. Les inondations sont identifiées par des programmes. Les applications ont été évaluées Concernement sur, sur base des développements. Maintenant, les conservateurs veulent exploiter la ceinture de verture, ce qui veut dire qu'il y aura une révélation des terres agricoles. Ce que sont les phénomènes météo-extrêmes. Donc, il y a d'autres zones qui deviendront des priorités lorsqu'il s'agit des inondations. Quel est le plan du gouvernement et quels font été mis de côté pour ces risques d'inondation? Ministre des Ressources naturelles et des forêts, merci Monsieur le Président. Notre gouvernement protège la population en protégeant leurs propriétés. Nous travaillons avec les L'Office de protection de la nature, nous voulons produire de nouveaux logements en Ontario. Nous voulons atteindre notre objectif de 1,5 milliard, millions plutôt de maisons au cours des dix prochaines années. On pense à toutes les personnes de cette province et aux personnes qui arriveront pour la première fois dans notre province. Si toutes nos mesures ne sont pas correctes, que la construction n'est pas correcte, alors je préfère ne pas être correcte. Complémentaire. Monsieur le Président, lorsqu'il s'agit d'inondations, les conservateurs préfèrent construire maintenant et s'associer de l'eau plus tard, mais il y a un manque d'informations concernant les fonctions hydrauliques. Les conservateurs ont mis un frein à cette, à, ce, à cette partie, mais maintenant ils veulent collecter des fonds. Il faut réévaluer les terres humides afin de changer les estimations en matière d'inondation. Est-ce que le gouvernement est prêt à laisser les familles dans ce genre de situation? Humide de l'Ontario, ce gouvernement conservateur, élimine le rôle des scientifiques du ministère des Richesses Naturelles. Can they be trusted, Mr. Speaker, to ensure that flood hazards are evaluated with the best science and that people, the people of Ontario will have access To the results. Le ministre des Ressources naturelles a répondu à merveille à cette question. Encore une fois, j'aimerais remettre tout cela en perspective. Le Parti libéral a fait des propositions en défendant le status quo. J'aimerais revenir sur ces plus de 160 millions de dollars de coûts qui seront ajoutés dans le Golden Horseshoe. Cela rajoutera des fonds supplémentaires sur l'hypothèque de, de la population. Alors, soit vous vous rangez d'un autre côté, mettez un plan en place. Vous avez tous reconnu les inactions qui ont eu lieu pendant 15 ans, ils ont reconnu cela, ils reconnaissent que nous devons construire 1,5 million de dollars sur les 10 prochaines années à venir, ils reconnaissent que rien n'a été fait sur le sujet et maintenant ils se placent en tant qu'obstacle sur la voie des familles. Merci. Question suivante, le député de saint sauveur Merci, monsieur le Président, et merci à tous. Notre gouvernement... Je crois que l'industrie des mines est essentielle à la puissance économique de notre province. Nous vous nous assurer de la prospérité des communautés de Nord. Nous devons donc aider la province à atteindre sa vision de chaîne d'approvisionnement pour les VE. Le gouvernement a créé les conditions propices afin que l'industrie des mines puisse continuer à respecter l'environnement. Les communautés du Nord, locales, connaissent les bénéfices des industries de mines qui investissent et croissent. Le ministre des Mines pourrait nous donner un exemple du leadership du gouvernement et du soutien offert au secteur de l'industrie qui permet de contribuer aux communautés du Nord. Réponse ministre des Mines. Merci aux députés de barret pour sa question. L'industrie des mines est le meilleur au monde. Et cela ne nous a pas arrêté de nous améliorer. La semaine dernière, le Premier ministre était à Timins avec moi-même lors d'une annonce d'un investissement de 160 millions de dollars pour un une nouvelle usine de traitement. Cette nouvelle usine permettra de traiter les eaux et les de les réinsérer dans le système pendant des générations. Cela permettra de sécuriser les opérations dans ma ville natale. Monsieur le Président, les opérations minières font partie de, du secteur manufacturier de notre système et permettent de contribuer à la prospérité de notre province. L'Ontario continuera à mener la, la, la, mener la voie pour un avenir responsable et durable. Complémentaire Merci encore une fois, Monsieur le Président, et merci au Ministre pour sa réponse. Malheureusement, le gouvernement libéral précédent n'a pas su voir la valeur du secteur minier. Beaucoup de minéraux essentiels n'ont pas été utilisés et ont créé du retard. Nous avons eu besoin de leadership. Nos stratégies permettent d'établir des des relations avec le Nord. Notre gouvernement est une stratégie minérale essentielle qui crée les conditions essentielles pour les investissements, les évaluations, les évaluations plutôt se font actuellement dans le secteur. Le ministre pourrait-il nous dire quels, quels investissements récents ont été faits qui permettent de bénéficier à tous les Ontariens et Ontariennes, surtout ceux qui vivent dans le Nord? Le ministre des Mines. Merci encore une fois, Monsieur le Président. L'industrie des mines est en plein essor et ce n'est que le début. Le mois dernier, le Premier ministre et moi-même avons fait une annonce de complexes qui, qui permettront plutôt de créer des, des emplois. L'entreprise investira un milliard de dollars supplémentaires dans le cadre de notre projet. Nous avons des mines et des constructions pour nos projets, notamment le Green School Mine. Ces nouvelles mines permettront de créer des milliers d'emplois de construction et, plus important encore, ils permettront de bâtir des communautés beaucoup plus robustes dans le Nord, Monsieur le Président. Nous avons plus de travail à faire, mais nous allons bâtir les bases de l'avenir minier, ce qui permettra de ramener une prospérité sans précédent à notre province. Question suivante. Je m'adresse au Premier ministre. Une entente secrète a été établie entre le maire de Toronto et le Premier ministre, permettant d'obtenir seulement un tiers des votes de la part des conseils municipaux. Alors, je me pose la question. Si vous voulez aller à l'encontre de la majorité pourquoi ne pas proposer un sixième ou même un dixième des votes? On demande seulement qu'un seul tiers des votes. Alors ma question est la suivante. Est-ce que le Premier ministre a regardé les résultats des élections de Toronto et ensuite a décidé qu'une majorité de un tiers permettrait au maire de gouverner la ville avec seulement les personnes endorsées? Réponse. J'aimerais remercier le député d'en face pour sa question. Je suis ravi qu'il parle des élections. Je suis ravi qu'il est toujours dans la course à la, à la tête du parti. Vous devez vous lever et permettre à ce que le rêve à la propriété soit une réalité. Il faut comprendre que ce genre de statut quo rajoute plus de centaines de milliers de dollars à la, au coût de construction d'une maison. Vous éloignez le rêve de propriété des aux, aux, aux ontariens avec ce genre de politique. Complémentaire, député de Toronto-Saint-Paul. Encore une fois, je m'adresse au... Ministre. Il y a 25 conseillers municipaux, mais avec le projet de loi, seulement 8 conseillers plus un comptant de maire pourront prendre des décisions. Les conseillers de Toronto sont très diversifiés. Nous allons dans la bonne direction, mais seulement peu de nombre sont racialisés. Nous entendons maintenant qu'il y a une entente secrète en, entre le Premier ministre et le maire de Toronto. Ma question au Premier ministre est la suivante. Les conseillers municipaux progressistes ont enregistré des résultats historiques, mais le gouvernement a changé leurs règles et leur a privé de leur pouvoir. Le gouvernement va-t-il retirer ce projet de loi 23 qui n'est pas démocratique Merci. Rappel à l'ordre. Complémentaire, j'aimerais m'excuser auprès du député de Spadana, Fort York, en décrivant à tort euh, sa circonscription. La députée d'en face vient de poser une question. Elle a déclaré en Chambre que la construction de plus de logements ne permettra pas de trouver une solution au problème. Je n'arrive même pas à croire qu'elle puisse dire cela que cela soit dans le journal de débat. Vous savez qu'est-ce que je soutiens, moi? Je soutiens l'aide la, de ces millions de personnes qui arriveront dans la province. Vous pouvez vous plaindre comme vous voulez, mais les faits sont clairs. Il y aura une augmentation d'immigration. 60 d'entre eux choisiront l'Ontario comme domicile. Nous allons leur souhaiter la bienvenue. Je suppose que de ce côté de la salle aussi, ce côté-là aussi. De ces deux côtés de la Chambre, nous sommes d'accord. Nous voulons souhaiter la bienvenue aux nouveaux Canadiens qui viendront dans la meilleure province du pays pour travailler et élever leur famille. Merci. Question suivante. La députée de Tobeko, Ladshaw. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du tourisme, des cultures et du sport. J'aimerais d'abord remercier le, le ministre d'être venu à Topical Lakeshore. Nous avons une entreprise qui est de l'industrie cinématogra cinématographique du Canada. Cette entreprise est une histoire de réussite qui contribue à notre économie et qui offre des emplois bien rémunérés à des milliers de personnes de ma circonscription, nous offrons des films en Ontario, mais l'Ontario doit faire plus pour maintenir cette industrie vivante. Le ministre pourrait-il nous dire ce que le gouvernement fait pour encourager et pour cultiver cette expansion de l'industrie cinématographique en Ontario ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Monsieur le Président, le Canada, j'aimerais remercier la députée de mississauga Lakeshore pour sa question et pour s'être jointe à moi. Oh, excusez-moi. Et Tobiko. Je comprends pourquoi j'ai manqué la première réunion. Je la remercie de s'être région à moi pendant cette réunion. Je la remercie pour l'excellent travail qu'elle fait pour notre province. Nous avons eu des réunions avec les parties prenantes de, de la région. Et une chose évidente, nous avons une empreinte dans le secteur et dans notre province, que ce soit à Toronto, à London, à Hamilton ou dans le nord, à North Bay, par exemple. Les films et la télévision est un secteur qui prospère à travers la province la semaine dernière. Nous avons enregistré notre plus haut pic d'activité, à date. Et 3 millions de dollars en dépenses et 50 000 emplois. Et nous allons ajouter à cela. Notre Premier ministre veut continuer à bâtir cette industrie. Notre province est un excellent endroit. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Nous sommes fiers de savoir que tout se passe ici. Lorsqu'on voit des films, on voit des petits parties, des petits endroits de nos communautés. Mais on aimerait toujours qu'ils viennent à Etobicoke. L'industrie de la cinématographie fait face à une concurrence incroyable à l'international. Notre gouvernement doit donc faire mieux pour soutenir l'industrie cinématographique afin qu'on puisse être plus concurrentiel à l'échelle internationale et attirer ainsi plus d'investissements. Le ministre pourrait aussi nous dire ce que notre gouvernement fait pour aider l'industrie locale face à la concurrence. Et encore une fois, allez le Canada. Le ministre pour la réponse. Monsieur le Président, je suis d'accord avec la députée des Tobikok Lakeshore. Je l'ai eu cette fois, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous continuerons à travailler pour les personnes de l'Ontario. Nous continuerons à bâtir sur notre succès. Nous venons d'étendre les services de services Ontario avec les crédits d'impôt pour attirer des services de cinématographie internationaux. Cela veut dire que vous aurez la possibilité de voir un peu plus Ontario à la télé, ce qui n'est pas une mauvaise chose. De plus, plus de productions se tournent se tourne vers des plateformes telles que Netflix et Disney+. Nous allons changer les choses, essayer de moderniser le système pour accroître la production qui sera distribuée exclusivement en ligne. Nous voulons que le monde sache à quel point notre province est magnifique, notamment pour faire affaire. Notre Premier ministre respecte cette déclaration et nous le soutenons. Merci, Monsieur le Président. Question suivante. Député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. J'aimerais vous riter deux grands titres au cours des 24 dernières années. Tout d'abord, Docforce va faire des compressions dans le secteur de la santé. Deuxième titre. Un enfant avec la pneumonie attend quatre heures au service d'urgence. Notre système de santé est sur le point de chuter. Il n'y a aucun lit disponible pour les enfants. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de faire des compressions? Tandis que les Ontariens supplient pour qu'ils puissent faire ce qui incombe pour trouver une solution à cette crise. Rappel, je rappelle à la personne élue qu'elle doit s'adresser à la présidence et ne pas utiliser les prénoms ou utiliser leurs titres à la rigueur. Réponse On parle d'investissement dans le secteur de santé, on parle de dollars réels, et on a vu le budget que nous avons proposé, et la personne élue d'en face a choisi de ne pas soutenir. Nous avons investi 5 milliards de dollars supplémentaires dans notre système de santé. Nous avons déjà Ajouter des centaines de lits dans notre système. Nous continuerons de travailler avec tous nos partenaires dans les hôpitaux, dans le secteur public, mais j'aimerais rappeler que notre gouvernement réalise les investissements nécessaires que les néo-démocrates n'ont pas réalisés. Merci. encore une fois pour le Premier ministre. J'ai écouté récemment de la partie de mon comitant, Derek, qu'il m'a dit « Je travaille autant qu'un infirmier d'urgence pédiatrique. J'aime mon travail. » Et je fais, je fais cela même avant de la pandémie. Si je serais capable de recevoir un salaire digne, je vivrais dans la ville. Mais ce n'est pas le cas. La pénurie d'infirmières ne peut pas être résolue de façon assez rapide. Et le faire, c'est essentiel. Augmenter le salaire des infirmières, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour augmenter la retention. C'est un problème qui traîne il y a déjà cinq ans. Est-ce que ce gouvernement va admettre que le projet de loi numéro 124 enlève les infirmières du système de santé? Merci. La ministre de la Santé. Respectueusement, je sais qu'il y a des choses que nous avons faites de façon assez rapide nous avons demandé au, au collège des infirmières en leur indiquant de faire l'évaluation des infirmières qui ont fait une demande pour que leur crédentiel soit reconnu pour qu'elles puissent rentrer dans la force de travail. La députée d'en face a parlé des soins périatriques de ces kits. Ils font un travail excellent. Vous savez ce qu'ils font maintenant? Ils entraînent les infirmières, les autres infirmières entraînent pour pouvoir expliquer comment faire face aux infections respiratoires pour que les hôpitaux communautaires puissent avoir la même, le même niveau d'expérience que nous voyons dans tous les hôpitaux chaque jour à l'Ontario. La question suivante, le député de Kawarta. On s'adresse à la ministre des Affaires francophones. La promotion de la francophonie ontarienne au-delà de nos frontières est essentielle pour créer et renforcer les liens d'affaires avec les autres régions francophones. Notre province est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 2016 et tout reste La ministre est revenue du huitième sommet de la francophonie qui est tenu en Tunisie. Monsieur le Président, la ministre peut-elle expliquer comment l'adhésion de l'Ontario à l'OIF profite considérablement au rayonnement international et au développement économique de l'Ontario? Merci. Merci, Monsieur le Président, et je remercie ma collègue pour son excellente question. L'adhésion de l'Ontario à l'Organisation internationale de la francophonie comme membre observateur soutient certaines des priorités clés de notre gouvernement, soit la stratégie pour les services en français et la stratégie de développement économique francophone. Notre présence au sein de l'OIF nous permet de mettre en valeur la francophonie ontarienne sur la scène internationale, de faire connaître l'excellence de nos institutions postsecondaires et aussi le savoir-faire de nos gens d'affaires. L'Ontario s'est engagé à promouvoir et à valoriser le rôle de la francophonie dans notre province, notre pays et dans le monde entier. Et je suis ravie d'avoir pu représenter l'Ontario à l'OIF et d'avoir créé des, de nouvelles connexions avec des francophones du monde entier au profit de la francophonie de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre des Affaires francophones pour cette réponse. Les franco-ontariennes ont une riche histoire dans notre province et notre gouvernement a fait de nombreux investissements pour stimuler l'économie francophone et le système d'éducation. C'est pourquoi je suis ravie d'entendre parler d'initiatives qui aident à promouvoir la francophonie ontarienne à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, la ministre peut-elle nous dire nous en dire plus sur la participation de l'Ontario au Forum économique de la francophonie qui a suivi le 18e sommet. Merci. Monsieur le Président, le thème du Forum économique de l'Organisation internationale de la francophonie était Pour une croissance partagée de l'espace francophone. C'est pendant ce Forum économique, avec, entre autres, la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, le Collège Boréal et le Centre francophone du Grand Toronto, que l'Ontario a pu profiter des échanges bilatéraux dans le but de faire rayonner les entreprises francophones de la province. La participation de l'Ontario à ce Forum économique donne à notre province l'occasion d'explorer des liens de collaboration internationale et de promouvoir les atouts économiques de la province auprès des États et des gouvernements membres de l'OIF. D'ailleurs, c'est lors de ce voyage que l'Ontario a aussi pu signer un protocole d'entente avec la Wallonie-Bruxelles. Ceci, Monsieur le Président, est une première entente internationale de l'Ontario en matière de francophonie. Merci, Monsieur le Président. Merci. Thank you. Next question. La ministre de la Santé. Minister, today we will... Ministre, aujourd'hui, nous allons débattre mon projet de loi. Le système de santé n'est pas à la vente. Si adopté, ce projet de loi va faire en sorte que aucune des cliniques de notre province puisse être cherchée de façon abusive. Les différentes institutions pertinentes à l'Ontario ont présenté des preuves pour démontrer que l'Ontario à un nombre énorme de cliniques qui le font. Madame la Présidente, est-ce que vous allez appuyer mon, proje appuyer mon projet de loi pour faire en sorte que personne ne soit cherché des charges additionnelles? La ministre de la Santé, merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Et je vais dire à la députée d'en face que nous avons un processus déjà en place pour pour euh, évaluer toutes les raisons pour lesquelles euh, on puisse euh, mettre en place des charges qui ne sont pas correctes. Quand, quand ce n'est pas a approprié, franchement, ce qui est quelque chose qui arrive dans un très petit pourcentage des, des médecins praticiens, franchement, ce que nous faisons, c'est d'évaluer cette situation et nous suivons le processus Bon, cela arrive dans des peu nombreuses situations. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de rapports sur cela. Et ces rapports démontrent ce qui arrive quand on n'a pas une surveillance assez critique, comme c'est en train d'arriver maintenant à l'Ontario. Quelques patients se vont forcer à payer des centaines de milliers de dollars pour gagner de l'accès à des services fournis par la ramo. Des sources fiables nous disent que ce n'est pas effectif. Est-ce que le ministre, la ministre va appuyer mon projet de loi pour protéger les Ontariens contre ces charges inadéquates? <applaudissements> Réponse. Merci, Monsieur le Président. Respectueusement, je pense que la députée d'en face essaye de trouver un problème où il n'y en a pas. Ce que j'écoute de la partie des Antariens, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir un système de santé financé de façon publique qui continue à fournir des soins exceptionnels pour les Antariens. Comment peut-on faire en sorte que les individus ne peuvent pas recevoir des chirurgies dans les hôpitaux, par exemple des chirurgies ophtalmologiques, puissent continuer à le recevoir. Nous faisons ce travail et nous allons continuer à trouver ces solutions innovatrices pour faire en sorte que les cas en arrêt de chirurgie, quand ils arrivent, puissent être mis à jour de la façon correcte yeah. et fournies parmi les services de leur aimant. La parole au député de Oxford. Merci, si, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Aînés. Il y a des items qui demeurent avec un prix élevé. Cela est une préoccupation pour la plupart des commettants de ma circonscription. Ils se préoccupent à cause du coût qui augmente et de l'inflation qui augmente partout dans le monde. Le coût de l'inflation peut avoir un effet négatif sur la qualité de vie. C'est la, la chose qui est soufferte par la population la plus vulnérable. Est-ce que le ministre peut expliquer comment est-ce que notre gouvernement donne de l'appui financier pour les aînés Le ministre des aînés et de l'accessibilité. Merci aux députés pour sa question. Et merci pour toutes les choses que vous faites pour votre circonscription de Oxford. Monsieur le Président, nous sommes en train d'aider les aînés en proposant de multiplier par deux le financement qui est donné dans l'année 2023. Cela va fournir une augmentation significative dans le montant des fonds qui sont donnés. Notre gouvernement protège nos aînés. Et au nom de tous les aînés, je veux remercier le Premier ministre et le ministre de Finances pour leur leadership et pour fournir l'appui financier que nos aînés nécessitent. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Au-delà de l'appui financier, on peut voir qu'une grande partie des aînés canadiens ont le risque de devenir isolés. L'isolement est une inquiétude pour la santé. Nous devons protéger les aînés et faire en sorte qu'ils continuent à élargir la participation dans notre communauté. Est-ce que le ministre peut nous dire Comment notre gouvernement aide les aînés à rester actifs ou connectés socialement dans les communautés Réponse. Merci pour une autre excellente question telle que je l'ai mentionnée. Notre gouvernement propose de fournir plus de 1 000 additionnels par an pour appuyer les aînés qui en ont besoin. Nous faisons des investissements de 22 millions de dollars dans des différents programmes dès l'année 2012. Nous finançons un nombre important de centres pour les aînés partout dans la province et la plupart des programmes que nous finançons sont des programmes présentiels mais qui ont aussi l'option virtuelle. Notre gouvernement Va continuer à travailler avec les partenaires locaux partout dans la province. Travaillons ensemble pour assurer que les aînés puissent avoir accès aux, aux programmes de qualité et aux services qu'ils méritent et qu'ils ont besoin. Merci, Monsieur le Président. Intervention du président, la période des questions est finie. Nous avons un vote déféré sur la motion de clôture pour la deuxième lecture du de projet de loi numéro 39. Appelez les députés, ça va être une sonnerie de cinq minutes.